Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane la fondatrice du marathon des langues et aujourd'hui j'avais envie de vous parler des objectifs à 90 jours pour pouvoir atteindre vos objectifs, être sûr que vous allez pouvoir parler la langue que vous êtes en train d'apprendre, que vous voulez apprendre. En fait si vous me suivez depuis un moment que vous êtes abonné n'oubliez pas de télécharger votre kit de démarrage gratuit juste en dessous de cette vidéo juste ici si ce n'est pas encore fait et eh bien euh, je vous ai envoyé en début d'année, au mois de janvier, une newsletter dans laquelle je vous parlais justement de ces objectifs à 90 jours pour euh, éviter en fait de mettre 50 000 résolutions et au bout, de, au bout de 15 jours de ne pas les tenir et de se sentir bah voilà c'est nul, j'ai encore pas tenu etc et ce que je vous euh, recommandais c'était plutôt d'avoir un objectif ou deux maximum, euh, mais euh, le mieux c'est un, et de vous focaliser à 1000% sur cet unique objectif, et de vous focaliser dessus à 90 jours. Et aujourd'hui, j'avais envie de euh, d'arriver, pour ceux qui ont suivi euh, ce, ce défi, qui se sont lancés le défi, et eh bien de faire un peu le bilan euh, à mi-parcours, c'est-à-dire que, en fait, c'est vraiment hyper important pour vous, de faire des points d'étape. C'est-à-dire que vous avez donc vos, votre, votre objectif, l'action sur laquelle vous avez focalisé tous les jours pendant 90 jours, et à la fin des 90 jours, donc vous avez votre date, vous savez exactement quand ça sera, mais c'est vraiment très important de faire le bilan au fur et à mesure, et euh, par exemple à la moitié, de vous dire, ok, là on en est là, quest ce que j'ai fait jusque-là, où j'en suis et l'idée ça va être de réévaluer votre objectif parce que peut-être qu'il était un peu trop ambitieux, peut-être qu'il était justement pas assez ambitieux et que vous l'avez dépassé et l'idée c'est que quand on fixe des objectifs comme ça c'est que ça soit entre les deux justement, il faut que ça soit ambitieux et euh, pas trop euh, simple parce que sinon vous risquez d'abandonner et le challenge c'est important pour être sûr de passer à l'action et d'ailleurs pour ça nous on aime vous donner des, des défis, c'est ce qu'on fait toujours avec les coachs euh, dans nos programmes d'accompagnement pour vous challenger, pour aller plus Enfin, si vous voulez le faire tout seul, vous pouvez, c'est peut-être moins cool de le faire seul d'ailleurs, mais voilà, si vous n'avez pas d'autres solutions, faites-le. Et l'idée, c'est quand vous arrivez à ce point d'étape, à la moitié du parcours, c'est vous dire okay, « ok, ré c'est réévaluer votre objectif, non pas pour vous blâmer en vous disant « ah mais je suis nul, j'ai pas réussi, machin », non, c'est juste que vous allez euh, adapter et ça va vous permettre de continuer à avancer ». Et euh, l'idée, c'est surtout hyper important, c'est de suivre chaque semaine euh, vos avancées. Là, je vous, je vous montre mon tableau. Euh, mon objectif, je l'ai fait au début en même temps que vous, c'est d'écrire voilà semaine 1, euh, mes trois actions de la semaine. Ça sera ça, donc lié à mon, à mon objectif principal. Donc moi j'en avais deux, euh, l'Italien et euh, le trail. Et chaque semaine, je me mets mes actions. Et ça descend comme ça et on se rapproche de la date finale. Et on arrive à mi-parcours. Et là, on se dit, ok, à mi-parcours, j'avais mis tel objectif. Où j'en suis Est-ce que euh, c'est cohérent Est-ce qu'il faut que je réévalue Etc. Et là, vous allez faire ça jusqu'à la fin de votre défi. Euh, parce qu'à la fin de votre défi, quand vous allez arriver aux trois mois, de la même manière, on va réévaluer pour adapter. L'idée, encore une fois, ce n'est pas de se blâmer, se dire qu'on est nul. On va juste réadapter. Ça va vous permettre d'avancer. Si vous ne l'avez pas atteint, eh bien, on va relancer un défi euh, trois mois derrière en changeant un peu la méthode, en changeant la, la stratégie. Et en fait, vous avez différentes choses. Euh, quand vous arrivez à la fin de votre défi, c'est soit vous dire « Ok, cet objectif, soit je le réévalue, euh, soit « Ok, on est dans les clous, c'est très bien ». Soit on l'abandonne Alors oui euh, Je vous ai dit Le mot abandonner C'est un truc que euh, je, je vous dis toujours L'abandon n'est pas une action Mais il y a des situations Dans lesquelles On a le droit d'abandonner C'est à dire que Si au final Pendant votre séjour De 90 jours Vous vous rendez compte Que bah, bah, en fait non La situation a changé J'ai plus besoin de ça J'ai pas envie de le faire Ça me parle pas Vous avez une prise de conscience Mais bah, c'est ok en fait Là vous avez le droit D'abandonner Ça sert à rien D'être en mode résistance Pour dire mais bah, Je le fais pour le faire Non Passez à autre chose un truc, remettez un autre défi euh, qui sera plus lié à vos propres objectifs, encore une fois c'est je vous le dis tout le temps mais respectez-vous euh, respectez-vous, arrêtez d'être dans la résistance et si je me permets de vous dire ça c'est parce que je l'ai été euh, moi aussi dans le passé et que je le vois euh, beaucoup euh, auprès de mes élèves, de mes abonnés parce que je sais que vous êtes des gens exigeants et que vous voulez euh, réussir mais il y a un moment, il faut être bienveillant avec soi, il faut être bienveillant avec son apprentissage et ça va rendre les choses beaucoup plus fluides dans votre quotidien et ça, c'est valable aussi pour tout. Dans votre vie. L'idée de cette vidéo, c'était de vous dire ça, c'est de, de vous fixer un objectif, être focalisé dessus à 1000%, avancer, réévaluer, soyez bienveillant euh, envers vous-même, évaluer à mi-parcours, suivez euh, vos avancées, prévoyez en amont ce que vous allez faire la semaine suivante sur votre tableau. À la fin des trois mois, eh bien, vous relancez, vous adaptez ou vous abandonnez. Vous avez trois choix. Dites-moi dans les commentaires où vous en êtes dans votre défi, est-ce que vous allez euh, démarrer est-ce que vous êtes à mi-parcours Est-ce que vous êtes à la fin du défi Et quel sera du coup le prochain euh, défi N'oubliez ben, pas de partager cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao